Comment faire ses aigus sans forcer Les aigus, il y en a partout. Dans toutes les chansons maintenant, ça monte dans les aigus, dans les extrêmes. Le problème, c'est que si tu t'amuses à chanter les chansons qu'on entend maintenant ou si tu es même dans une chorale et qu'il y a des notes aiguës, peut-être que tu t'abîmes la voix, peut-être que tu forces, peut-être que tu te fais mal, que ce n'est pas agréable et que ça gâche un petit peu ton plaisir. Donc, on va voir aujourd'hui un exercice. Tu vois que là, j'ai mon piano qui est installé. On va pouvoir bosser ensemble et on va voir comment on peut t'aider à faire des aigus sans forcer. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour s'amuser et chanter et s'éclater au quotidien. Alors, qu'est-ce qui peut t'amener à forcer dans les aigus Bien souvent, on se dit, ah mais c'est mes cordes vocales, je ne peux pas chanter dans les aigus, euh, moi j'y arrive pas. Ce n'est qu'à moitié vrai. Il est vrai qu'à un moment, il y a une certaine limite, on ne pourra pas monter plus haut. Mais tout de même, on peut monter très très haut, on peut monter très aigu. Donc, la plupart du temps, les cordes vocales ne sont pas le véritable problème. Ce qui va nous amener à forcer, ça va être quoi Ça va être déjà un, euh, une crispation. Ça, ça peut être le premier symptôme. On crispe, on a un peu peur dans les notes aiguës. Inconsciemment, sans qu'on le veuille, on, on crispe une certain, un certain nombre de muscles dans son corps et ça force, ça nous empêche d'accéder aux aigus. Qu'est-ce qui peut se passer aussi On peut se mettre à, à forcer en volume. On cherche à chanter plus fort pour que ça passe, ça passe ou ça casse comme on dit, et souvent ben, ça ne passe pas. Et donc du coup on se met à, à chanter plus fort dans les aigus et ben, ça force, ça force, ça s'entend, c'est pas joli, c'est pas agréable, donc ça aussi ça peut nous gêner. Qu'est-ce qui peut se passer aussi C'est qu'on euh, peut se mettre à tout d'un coup vouloir pousser beaucoup plus d'air. C'est vrai qu'il y avait des anciennes techniques où on disait que pour les aigus, il fallait pousser très fort avec le ventre. Tout ça c'est révolu, d'accord On ne fait absolument plus ça parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour les cordes vocales. Et du coup, eh ben, si tu pousses très très fort avec le ventre, que tu envoies trop d'air, trop de pression sur tes cordes vocales, ben, là aussi... Ça va forcer. Donc maintenant qu'on a compris ensemble quelles pouvaient être les causes de ton forçage, soit de la crispation, soit le fait de vouloir envoyer le son trop fort pour que ça passe en force, soit euh, vouloir pousser trop d'air euh, aussi pour forcer, entre guillemets, les cordes vocales à faire sonner cette note aiguë, eh bien on va pouvoir passer à la pratique et je vais te donner un exercice qui résout eh bien, ces trois difficultés. Juste avant qu'on passe au piano, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification, comme ça, tu seras prévenu à chaque fois que je serai en live. Et Je te rappelle, tu le sais peut-être pas encore, mais je coach des personnes en direct pendant les lives. Donc, ça sera peut-être ton tour la prochaine fois, mais pour ça, il faut que tu aies bien activé la petite cloche de notification quand tu t'abonnes. Alors, on va euh, faire l'exercice. On va travailler. Alors C'est peut-être un exercice que, que tu as déjà vu. On va le réviser ensemble. C'est l'exercice avec un petit NG. On va faire un petit ING, tu sais, comme à la fin de, de parking. ING, ING, comme ça. J'ai ma langue qui se coince. Ce qu'on va faire, c'est que le fait de travailler avec le NG, comme ça, ça va nous empêcher de crier. Donc, déjà, on ne va pas pouvoir utiliser volume, le volume. Ce qui se passe aussi quand je fais mon NG, c'est que le son va sortir par le nez, d'accord Il ne va pas sortir par la bouche. Et je ne vais pas non plus pouvoir envoyer beaucoup d'air parce que euh, ça ne va pas passer avec le nez, ça ne ça va, ça va pas marcher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, que du coup, ben, je vais travailler à faible volume. Et donc, je vais faire un petit NG. Hum, pas plus fort que ça, d'accord Donc là, moi, je vais le faire volontairement un tout petit peu plus fort pour que tu puisses l'entendre avec mon micro depuis chez toi. Mais toi, tu ne vas vraiment pas travailler fort. Et on va faire une petite glissade comme ça. On y va. On continue, à toi. On continue. Et alors là, attention, on pourrait avoir envie de faire plus fort. On va garder un petit volume. On va bouger un peu la tête. Pour vérifier qu'on n'est pas en train de crisper au niveau des épaules. Un tout petit son. C'est agréable à faire. On ne peut pas forcer là. Le son n'est pas fort, mais on s'en moque parce que là on est en train d'entraîner nos cordes vocales. Bon, on va redescendre un peu. Je te laisse faire la descente. Vérifie. Mmh, mmh, mmh, toujours pas fort termine, les deux dernières, et la dernière. Alors En voix homme ou en voix femme, tu prends à l'étage qui te convient. Là, quand on démarre, je démarre là milieu de piano. Tu t'adaptes par rapport à ça. L'intérêt de cet exercice, c'est quoi Déjà, ce qui va être intéressant, c'est de savoir toi, qu'est-ce que tu as constaté quand tu as fait cet exercice. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Et ça, dis-le-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour toi. Donc, sous cette vidéo, n'hésite pas à mettre des commentaires. Je les regarde, on les regarde et on va, on va te, te répondre. Je pourrais même répondre dans un, dans un prochain live en fonction de, de ce que tu me dis. Euh, ça va être intéressant de savoir. Donc, peut-être que tu as senti qu'à un moment, tu as voulu faire plus fort. Et l'ONG Mmh, tu ne peux pas faire plus fort avec le NG, donc pour toi, ça va créer une petite alerte. Okay, moi, c'est plutôt une histoire de volume, c'est plutôt à cause des volumes peut-être que je force. Peut-être qu'à un moment, tu as, as senti que tu as voulu envoyer beaucoup plus d'air et contracter très fort ton ventre et là, c'est encore une petite alerte. Le NG bah, t'empêche de le faire et du coup, bah, cette petite alerte, ça va être OK. Donc moi, en fait, quand je force dans les aigus, c'est peut-être parce que justement, j'envoie trop euh, de pression avec mon ventre sur, sur mes cordes vocales. L'intérêt encore de cet exercice, c'est qu'on va reprogrammer son cerveau. C'est-à-dire que là, comme je te l'ai dit, on ne travaille pas fort, on ne travaille pas à fort volume, mais on a quand même les notes. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas la couleur de son que tu veux, mais on s'en fout parce que pendant ce temps-là, nous, on réapprend à nos cordes vocales à s'étirer, à s'étirer suffisamment pour faire ces notes aiguës, et justement sans forcer. Et ton cerveau, là, il va comprendre ça, il va comprendre que, hey, mais en fait, les notes aiguës, je peux les faire sans forcer. Et après, on travaillera le son, après on travaillera le volume. Ça, c'est encore un autre travail. Mais nous, ce qu'on veut déjà dans un premier temps, si tu te retrouves à forcer dans les aigus, c'est à reprogrammer un petit peu ton cerveau du fait que oui, je peux faire des aigus, mes cordes vocales sont capables de faire ces notes-là, ces high notes comme disent les Américains. Ces high notes-là, je peux les faire sans forcer. Voilà pour l'exercice du jour. Alors, n'hésite pas à partager cette, cette vidéo à tes amis. Si tu aimes ce genre d'exercice, je t'ai fait un petit package pour démarrer euh, que tu vas pouvoir télécharger gratuitement dès aujourd'hui. Euh, tu vas trouver dans la description de cette vidéo un lien. En cliquant dessus, tu pourras laisser tout simplement ton prénom une adresse mail et tu recevras directement dans ta boîte mail. Alors, il faut juste que tu surveilles peut-être des fois dans les indésirables ou dans les promotions. En fonction des boîtes mail, des fois le, le mail part un peu à la poubelle et c'est dommage parce que dedans, je t'ai mis quatre ressources à télécharger pour travailler comme on vient de le faire là et pour faire, pour faire la suite. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao